Hey bonjour à tous c'est les cinq j'entends je qu'on se sur une nouvelle vidéo sur Mario Maker j'en ai déjà fait une vidéo sur, ce... sur des stages bon, aujourd'hui je vais faire le mode histoire vu que j'ai déjà commencé je peux pas en retourner en arrière je que je puisse pas bon trop que vous sont ou là il est un peu éclairé là on verra dans les jeux non c'est parce que je suis debout ok oh putain il m'a fait peur non y regarde. Bien sûr. Bon ça va. Non mais je champignons. Ah oui. de... <rire> ouais ici c'est un peu clair. Ouais ouais. Mais dans le, dans le niveau. Ouais dans, dans le niveau c'est impossible, je trouve. Ouais, encore pire là. <rire> je suis en mode pause là. Voilà, c'est bien mieux. Voilà, wesh, y'a que des champignons. Y a rien dans ce tuyau. Oh putain, les effets qu'ils ont mis. Ah allez là! Oh non, ils sont sérieux Ils sont fûts. Fait... Yes, une vie, c'est super. Oh, une étoile, Yes. Bon, oui, bon. Je crois qu'il allait faire la. Yeah, Mario était... ah oui, Mario Avec ses casquettes et tout. Une... Bon, moi ici ça va. Par en fait, contre Mario est un peu. On voit pas trop bien Mario. C'est pas grave. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on va utiliser plusieurs modes dans, ce... dans cette vidéo. On va pas utiliser seulement le même mode, on va utiliser. Voilà, regardez là, le mode Mario Bros. Ça c'est cool, ça c'est classe. J'ai l'impression que dans Mario Bros, c'est pas moi. moins vite Mario. On verra ça dans la vidéo. Mais je trouve pas qu'il court euh, trop vite. Hein, on Par contre, je te dis, je sonne qu'on fera jamais. Hein. Ah, d'accord. Bien joué! Mec, en même temps, il est plus Oh putain, j'ai cru. Ah ah, j'étais enfermé, putain, je suis chien de merde. Petite merde. Moi c'est mon édifice. Je crois que je suis obligé... Voilà, allez dans le tuyau. ouf c'est un peu éclairisé. Le gamin est un peu, ouais, peu fort. Non, non l'étoile ça le coûte. Pas tant niaiser. Oh putain ça les perd ma carapace Oui ma carapace bien sûr à ah, mon étoile Au moment où tu allais me faire toucher oh normalement qu'il y a mis des pièces oh. sera quel mode du coup Bon oui, bon c'est pas très compliqué. Ah, il des autre Ok, c'est Oui, bon, c'est pas très compliqué, hein. il va té, té, alors je suis té, té, té, té, je suis où tu sais pas un bon chat, espèce de merde, ah il ah ah ah ah ah ah ah ah Oh non, ah ah ça ah ça ah ah ça ah ah ah ah ah c'est non, ouais, non, oui, il faut ramasser des pièces. Mais bon, là on s'en fout. Ouais, ça raccourcit. Ah ouais! Aïe! Oh, mais c'est pas grave! Oh. Mais t'es vraiment une conne! Yes! Je, Je suis un manche ça, hein, espèce de. Ouais. ça fait longtemps que je n'ai pas fait du parallèle, je Ah ça fait très longtemps que je suis. Ah, premier mode de la vidéo. C'est l'histoire avec le soleil, c'est ça ah la musique, elle rappelle des bons souvenirs à moi. Oh de Mario Bros, oui. Oh, mon chatou. Sans mmh. je garderais le rendu à la fin de la vidéo. Oh, ah. Oh. Oh. oh. On va la poster, je vais je te regarde tout le temps. Shit, hein. <rit> <rit> tu m'as raté. Casse-toi espèce de bomba. Bon, ça il serait tombé tout seul donc. Euh... Ah non, Bon. Wow. C'est un gars si vous voyez je... <rire> je suis à côté. Oh yeah. Mario oui, oui, ouais, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, je oui, vous oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, des, manettes, euh, des Wiimots, hein, je prends. Oh. Ou alors, un, un épisode bonus sur Mario Sunshine <rire> épisode... Ah non, pas épisode bonus, s'il Ah, du Mario World C'est un peu clair, hein, parce que... On va y voir quand même comment ça se fait. Oh. En fait, l'entrée, est... Elle est... Euh, faut pas prendre cette porte, hein, je crois pas. Ah, ce que je disais, il fallait pas prendre cette porte. Hein. Je crois que là, ça va être la pire partie de la de... vidéo, mmh. Attendez c est... C est... Attendez Cette musique, elle serait pas dans Mario Galaxy Si... Oh putain, j'ai les rêves Enfin c'est plutôt Mario Galaxy qui a été repris... Que... C'est plutôt Mario Galaxy qui a, qui a repris cette vidéo. Euh, c'est toujours bon. <rire> <rire> c'est pas si de l'ouchi. Oh non, c'est sûr qu'il allait mourir Oui, je m'en rappelle, il est bien dans Mario Galaxy. Pour la galaxie, genre en face, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait du monde à la C'est pas que j'aime pas, c'est que en fait j'ai pas les manettes pro. Parce que moi j'ai une manette pro qui est, qui est très bien, hein. elle est incassable. Bah, franchement, elle est incassable hein, la manette. Hein. Vous pouvez retirer les joysticks et tout. Oh putain, j'ai dis que du shit est pas possible. Vous pouvez retirer les joysticks et tu peux remplacer les joysticks hein, si ça se voit. Moi, si je fais le plus bien pour tout, ah oui, ça fait Yoshi. J'adore le bruit de, du champignon dans ce mode. J'étais obligé. Ah, il faut aller sur la porte. Ok. Donc. Ah, rentre. Attends, là, j'ai besoin ici. Je se euh... Je trouve Mario dans Mario, dans le... Mario de Mario World. Il y un peu plus clair que les autres. Bon ouais, d'accord, euh, vous peut-être pas de faire. Si vous bougé... ouais, je peux manger. Ah, je peux manger les boutons paix Ouais, je peux manger. Tu passes pas non. non j'ai perdu mon Yoshi. ah, ah, ah, ah j'ai glitché. Ça a rien glitché. Oh ouais, les bâtards. On mange les pièces au ok pire. viens toi. C'est mange les pièces Au oh, pire. Ouais, bon. Ça sera beaucoup plus simple si je fasse ça. Tac, bon, la bouton C'était rien pour ça. Blague. Bah oui. Enfin dans le tuyau, Et là, vous croyez vraiment que c'est le même endroit Attendez, attendez, on va rire. Dadam. Et voilà. Ouais, c'est franchement le même endroit. On fait un niveau, après on s'arrête là. Ouais, 13 minutes. Déjà. Ah, je pas fait <rire> normalement. On va, page. Oh, on va faire les... Ah, tu me dis que j'ai fait ça. Les pierres J'ai Déjà j'ai les cette ça fait on est toujours avec... Ah on est, su... on est toujours avec celui de Mario World Ah c'est comme sorti en 2009 euh, de, euh, 19. <rire> Oh 19 Oh c'est tôt <rire> ouais. Alors je pense que là il nous ouais. faut Ah j'avais un Yoshi Là on voit mieux, on voit mieux là les personnes. Oh putain, comment je l'ai buté là. Ah la Ah il est pas mort Ça me fait peur Du coup j'ai tiré l'os T'as cru vraiment que taille, il tout le monde. Tu Ah non, quoi. C'est ça, ça les aides. Ah elle est Il m'a écrasé là. Moi, wow. ouais, je sais pas peu tout la pierre. Tu vois. Ah, elle est là. Oh, il y a une pierre! Euh, on peut sauter normalement avec Yoshi. Je sais comment faire alors. Oh, le mec. Ah non, on en faut deux. Ah, non, non, non, non, Ouais, mais c'est ta mère. Je sais pas content me revoir. Oh putain Yoshi est mort Ah, oh, je savais pas que Yoshi pouvait crever. Ah non, faudrait. on pourrait... On l'a eu. Non, non. Je sais pas si vous pouvez la voir. Putain, on peut peut-être faire un truc je lui. je pense que non on va s'arrêter là parce que ça va le faire trop le mec, euh... non est bon, là, je pense qu'on va s'arrêter là voilà donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous ça on regarde vite ah ouais j'ai mettre des pierres comme ça sur le truc. chercher bon enfin en vrai, de toute façon on va s'arrêter là merci à tous ça regardez cette vidéo de Mario Maker 2 ouais je vais à mon enfant, ciao!